Mes amis fanatiques, TV la comme nous, c'est jeudi 23 mars 2023. Et nous comptons avec vous, après-midi, en la, une nouvelle vidéo, ça qui nous porte pour vous. Et vous nous venez informer sur ça qui a déroulé, qui a boisé, qui a séparé dans le pays d'Haïti. Dossier insécurité, dossier politique, dossier conflit qui gagnent entre chef et chef, bagailleux dégénéré. TV la carte haïti.com, chaque jour, vous nous informez sur ce qui s'est passé dans le pays. Et nous profiterons de dire un grand merci avant même nous élargir, avant même nous décortiquer toute information que nous avons votée pour dans la vidéo. Nous disons un grand merci à tous ceux qui sont amis, tout le monde qui supporter canal ça Et nous disons merci à tout le monde qui fait TV la carte haïti.com, toucher 100 000 abonnés. Nous disons un pile merci, c'est si grâce avec ou même vous-mêmes, nous-mêmes ensemble. Et eh bien, qui travaille pour nous arriver là. Merci encore, guys. Et n'a pas informé 24 ans sur 24 Dossier, madame chef gang Luxon, que la police mette en accord, mesdames et messieurs. Eh bien, en plus, moun bat bravo pour l'imena Et grand réponse que la police arrive. Et eh bien, fouke là Et nous avons un petit bout de vidéo. Kote nous pas l'inviter. au garder. Manzé qui t'a parlé. ben, eh bien, c'est Esslime Dessin. C'est concubine. Eh bien, mesdames et messieurs, chef gang, gang Luxon a dirigé base an, gang grif, Mesdames et messieurs, la police fait dépalait, la police ben, fait dit tout ça que l'Igénie a li, concernant base en ça cap fait et défait, cap a couvert cap séparé, fait tout ça, vous voulez, dans le département la lituanien dans la commune, à la commune, ça vient, ça vous fait des gars. Là, gouvernement nous compte pour vous, nous connaissons Télus, un trifourmi info, qui a pris une initiative pour aider le commissaire Muscane à acheter deux machines blindées. Eh bien, il y a divers détracteurs, divers vagabonds qui n'ont même pas t'avoué pour Thérèse Télus faire gros pas ça, si vous ne le faire, eh bien, ils ont commencé à taquiner et projeter ça, une façon pour faire le camping en route. Mais avec Diaspora, avec Silao qui voulait pour le commissaire Muscadet continuer à traquer il dit le pape fait bac qui donc battait là à continuer. Mouvon, on pour la jeunesse, qui lui-même, on euh, et dialogue qui était gagné ensemble en avec le ministre de la justice, M. Li Poufette, et bien, il corrigait Kai je vais dédoublé là, ministre de la Voix et je vais manger sa son bagay qui doit en tant que ministre de la Justice dans le pays. faire une telle déclaration, quel que soit sa moune d'Akadio, ou doit calmer ou calmer ou qu'elle ne ou, ou pas de estomake pour n'importe qui bagay Nous sommes radio RSF sans prendre souffle, radio sans prendre souffle. Et comment e, ministre de la son auditeur qui ta posé une question? ministre ne hmm. s'en dit pas. En tout cas, on la vidéo qui détail, mesdames et messieurs. vidéo jusqu'à la fin, guys de et puis chaque taxi me dit je Taxi ou pas faire Il a mon, Et puis il pas un Il me demande faire téléphone Il dit ça, parce que mais c'est un téléphone. me pour payer. Il m'a dit que je voulais envoyer l'argent encore. Je dit à la police qui a fait travail et je lui dit avec je n'étais pas à de je pas en train de faire Nous Je lui je ça. Je que je Je ça. Je dit que je décidé pour Je pas les dit même les riverains concordés pour me porter pour mettre en pour vous ces familles gens pays les pour vous tailler me sauver cette moi mais les moi dit merci avec les gens que j'ai nous mais la police la police même qui sont le 218, décembre, choisi de faire une enquête je suis de gang, je de je suis côté de je suis un de de Oh hum? je hmm? vous en je vous en prie, de vous en Il je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en je vous en prie, vous est. Pas, hein? <laughs> hum. que fait Expliquez comment on fait quand? Les non, Qui <inaudible> <comedide> <encore> <madı> <orrowUS> <fuego drama> <inaudible> Pendant que vous avez devant pas qu'à empêcher petit, Facebook. pas empêcher YouTube. Vous n'avez pas qu'à empêcher petit, John C'est Vous ça dans technicien. allez a dit, ça veut dire que c'est tout tel vol. Et pas bah, pour lui seulement la manger. Parce que si était la faute, on a mangé comme la. Pourquoi tu m'a peux de côté-là Toute l'argent jeune ex -ex exécution 1000 goudillons. Eh? Toute légalisation, agénation, matin, midi, soir. Ça m'a dit nous là, madame, monsieur, des bagages qui arrivent, il y a 200 000 dollars la semaine. Allez-y. Oui pas dans la boîte de l'État, pièce dans C'est pour vous boîte l'État informatisé comme vous à carte de crédit ou payer ou bien vous une carte débit ou payer ou bien vous DGI pour payer, pour venir à à une avec C'est quoi la cash ou vous avez poche? ou vous C'est quoi cash vous ben? Vous Vous allez et Vous Mais l'argent, oui. Mais l'argent, elle légalise avec des 600 Mais l'argent. Comment ça arrive, madame, monsieur? Comment l'État a fonctionné? Mais l'État, oui. Et Canada, là, machin là, je cache dans mon. al on mon boit l'État pour moi. Qui est-ce qui est-ce qui est comme ça? Mais on est debout Canada avant qu'on cache dans mon. Dis ou on va le payer? Permis de conduire, avec je cache. Dis ou on va priver la sac? ou on va le payer pour la cou pour un et cache. Mais on est qui va le payer acclage, je cache ça. Si on pas sous quatre pou paye, pour payer pour où? Quand comme la sortie? Bien droit, tu voles Haïti. Chita, là, yon fait paquet à tourner en boutique. En boutique, marchandise Pour y'a vendre exéquatur. Y'a vendre tourner en boutique, marchandise Pour y'a vendre légalisation et, et, et, et, et extrait. Il pas campé pour de bataille pour informatiser, pour payer, pour entrer dans le pays. On sait matin, m'a vais commissaire du gouvernement, un jour pour finir riche. Mais la photo, volé parce que vous n'avez pas gagné dans le pays. Pendant que vous avez eu le chaud, il y a tant de conseils, il y devant Petitio. Mais vous n'avez pas qu'à empêcher Petitio de garder Facebook. Vous n'avez pas qu'à empêcher Petitio de garder YouTube. Vous n'avez pas qu'à empêcher Petitio de garder John Gollum mort. <laughs> empêchez petit to tout gâte John golem tout, C'est tout fait ce qu'il a eu aller. Quand on ne ça qu'a a fait. Mesdames, Messieurs, Théoïe Altéluce réfléchit à un projet, hein? mais sans consultation de John golem Projet c'est que Monsieur apprécie le travail, muscadin. Kaden, Monsieur dit que... M. Réfléchit, Monsieur dit que si nous jouons 2000 diaspora, hein, qui choisit soit 100 dollars comme ça, nous avons 200 000 dollars pour nous remettre avec yon compagnie qui pourrait yon deux blendés. Yon blende pour M. Kade fait travail li. Yon blende pour le mettre dans le parquet côté de la dirigeant comme euh, euh, commissaire du gouvernement euh, euh, euh, euh, en bas. Eh? Euh, côté euh, euh, euh, que M. Kouvri plusieurs départements grâce à monsieur, vraiment grâce à monsieur, crédit pour Muscadin, grâce à qui Jérémy, pas le bandit, pas de ma renarde là, grâce à Muscadin, tout le sud-pays, en parlant de Okaï, pas le bandit, même pour quand même pour Jacques Mel, ni pas le bandit. Nous avons la volonté chez Muscadin, madame, monsieur, pour monsieur traiter ta travail. Nous, ça, mais il n'y a pas de moyens. que a sa même petite caméra. Il y a des fans de régime international qui font un sorte de casse-poli qui des caméras là-dedans et qui vont enregistrer. juste... Où est son grand qui travaille, vrai Où est son œil qui perd du temps pour travailler la fête Mais nous ne pouvons pas dire que tout ça le fait pas. Chaque monde a fait erreur dans le travail. Nous pouvons regarder ici au Canada, nous on voir beaucoup de journalistes qui étaient fait des combats sur Haïti, après ça, ils les retirent. Ils disent qu'ils doivent faire erreur. Ils retirent. Plusieurs fois, moi, j'ai dit fait erreur ici, et puis après ça, ont retiré erreur là, et été trompé de informations Tout le temps, j'ai dit que ça a été mis à pour ne pas faire erreur lui-même. Tout le monde a fait erreur. Mais c'est un pour nous gérer erreur, surtout si nous sommes sur la bonne route. Là. Et bien, madame, monsieur, il a réfléchi le projet pour Je ne sais baron s'il a réfléchi à l'autre monde E fácil é na Colombo. Leve tudo que você precisa com parcelinhas que cabem no seu bolso. por me me dit me mais mais mais me dit oh son bel projet me booster. é, é. Mais nous le Nous avons pas faire. Là, nous ne pas faire. Nous avons dit, pas avec faire. pas bon faire. Nous faire. Nous ne dit, pas avec, faire. réfléchir ça Nous ne pouvons pas faire. Nous ne pas le et Nous ne pas et faire. Nous Nous pas qui pas sa ça fait il devait pas vrai le pas comme si c'est remel c'est c'est pas c'est c'est c'est x ou bien y, z et, et pas il re, pas remel ça fait là non et juste pas remel c'est idéal c'était yel l'us qui vient avec elle et puis pour tout le monde marcher elle. de façon automatique tout le monde a pris yel l'us comme un leader de façon automatique ou a pour yab boycotter ça pour ça des gens qui pas l'a là c'est parce que muscada ka bataille ko gang sa yo gen nèg ki affilié gang yo nan pays d'Haïti yo pa d'accord ça ou pral wè bagay sa yo pral report li report li li et vous être ça avant tete tel il était supposé mandé en pile consultation parce que gaufon mi ça so gaufon mi k pral marché et yo pral choisir gens pour yo report li pour yo faire le pareté possible parce que gang yo puissant non seulement aux États-Unis yo Haïti yo partout c'est ça lié ça lié tout être coure dans dit nous c'est ça que pral fait Mesdames, Messieurs, tout en a demandé là. Nous toujours disons, ou cette diaspora, ou c'est diaspora, ou cette diaspora, ou cette diaspora, ou cette non non ville diaspora, ouais leader cap bataille dans zone ou nous disons, vous pas faire Jasper, ou vous ou pouvez pas faire de ou vous ne pouvez pas de pas faire de qu'on est. de fonctionner, pour de bataille. vous tigouave, mesdames, pas responsable police faire vous le pas faire de pas de vous pour le pas de tel, vous ne pas de cas de ne Laissez-moi, est-ce que Haïti Ou bien, n'a moun, pas tant de voler que le comme nous faire nous nous faire nous comme nous comme nous faire pour nous faire pour pour pour le faire faire nous bonnes prières pour le bataille, nous bonnes prières pour le mourir, pour nous. Nous bonnes prières pour le bon service dans la zone. Nous avons nou tout le monde qui a été fait. Nous sommes été boycottés, nous avons demandé pour le Coppe de Caribe, pour que ça ne soit pas de travail. Non. C'est que département a cherché pour nous sauver. département Nip, département Sud, le département Gradance. Gang salsa sa ou de Dieu, yon bret tout pays ya. se gade ap gade si yon ka, si yon ka epapille partout, pou yon ge kontrol partout, pou yon impose loi ou jusqu'à présent miragwan, la gwan, nek yon respectel. Ou bat tède ap feboui, la nan nip, yon respectel, tout gang yon net. Plezi yo se gade, kile ou ka tou muskade, bi bou sa fini, et yon metan ten sou livré. Mgron tade. Gang sal yon abdi sa, yon met ten sou livré. Ou pensez barbecue, même miskade, ou pensez Izo Remiskade, ou pensez chef gang sal Chrisla, même miskade, ou pensez l'autre chef gang yo iska, you même miskade, ou pensez chef gang bele, même tout depuis yo passe yal dans le ce département ni ken là la yo kapra na zizirit alors projet comme ça nous ici des millions et des millions nous. Nous crié Haïti toute la cette journée et puis on petit projet on petit projet de vous virer l'homme dollars semaine dollars 200 mille nous on paquet de des millions de nous. et puis, nous, baga, nous baga semaine nous dollars même si des John Goleman qui a à la tête projet et eh ça la cause m'a fait m'a arrangé pour me faire l'autre gens et puis pour me pour me faire blending depuis Haïti depuis Canada pour moi le coup paille à la, pour me faire bagaille sous nonyo et puis pour pour pour cobio vinn pour y remettre des blending à Haïti pour me chercher contact pour pas gagne bagaille remettre machine yo sans des douane remettre cho à muscade. non voilà, n'est pas machine qui marque service de l'état nous faut dragon plaque spécial dans pays qui marque diaspora Jaspora, deux machines c'est Jaspora. Ça va bien l'état haïtien. c'est bien Jaspora lié. Et faut que nous avons un groupe qui puisse gérer machines à même garage. Là, ils retirent mes nous retire machines nous tous. C'est pas so, ben, bon, une dans un la gang a isol, barbecue, ta on des vols qui gagnent, dans le pays. Parce que les ça plus contre les zones ils chargent bandits que monsieur qui gagne pays. Allons belle bagaille, c'est l'on c'est moune sérieux. Allons belles bagayes, c'est c'est là ni de près ni de loin, ou pas mélange avec gang. Et là, ça, man, euh, euh, euh, qui mourit qu'on n'y a que les David Mao c'est Michel. Al fait travail dans le théâtre national. Après ça, venez l'argent pour vous débloquer. Après ça, pour y'a séparé entre vous. Penel, Harold Josieu, Emily Prophète, Jean-Enel Milsé, euh, euh, et puis. Depuis lui, lesервes, seольз气, des puis, même les prophètes, même les bases vagabondes, même les bases associations malfaites, y a le pouvoir pour le ministre de la Justice. Nous, quand comprendre ça ça veut dire. Pendant que vous avez eu un peu chaud, il y a, a tant de gens il ont eu des habits devant Petitio. Mais vous n'avez pas à empêcher Petitio garder Facebook. Vous n'avez pas à empêcher Petitio garder YouTube. Vous n'avez pas à empêcher Petitio garder John Gollem. Depuis ces bandes vagabondes, ça a eu des gens saloués. Oui, les bandes Michel Monté, les bandes Laura Salvador la motte. Et moun salouy ou pa ka ou pa ka bon moun ou va nou mete maté maté avek savon ou mete avek digo ou mete avek chlorox pou lavo non Pas ka bon moun nou sal tout dan sal tout figou sal tout cheveu sal tout kilo sal tout dos sal tout les stomac ou sal toute vote ou sal tout pied ou sal ou pas ka bon moun bonne voyou nous prenons pays, nous finons et nous avons besoin de nous faire un pour nous. Regarde, regarde, un message en mini-justice pour nous. C'est bon? Un message vagabond de la papa. bon? vagabond de pays. a ce cacao a ramassé Canada. Ou pas jamais, hein. Ou salope. Ou pas dans le ministère de justice, comment les coups, Mais le ministère justice a dû suspendre vos exam, vos ventes d'amis en Haïti. Ou frustré, ce cacao a mangé Canada. Ou pas jamais, hein. Salope. Ministère justice pays. Hé, qu'on ait vécu Canada, qu'on ait en Haïti, travail ingrat, on toujours fait, de de déclassé. Rapiau, mon dit le rapiau. Rap intellectuel latrine zinglendo. On, on m'a justice, kek gonsa, hein? <laughs> On m'a justice, qui est qui est le même, qui écrit le même, qui est le même, qui est le apprendre c'est canada ou pap Jaman, hein? met, madame, mini justice là on Bon le T'as fait justice ça. Tout semble à trois lettres dans le pays. Et m'a ça ça. J'aime de l'eau sale dans l'émission. Et quand justice, madame, monsieur. Bon technicien. O au ministre de la justice, oui, madame, monsieur. que c'est mon ministre de la justice. Et photo côté le fait belle, te la fait poster. Mou te une photo ça baoul sous écran là te m'y. Et côté le rouge, j'y mette dans la tête là. Oui, même une justice là, oui, oui. Yeah, yeah. Une justice là, vous avez mis... oui. peuple à une justice là. Même une justice, oui, madame, monsieur. Même une justice, oui. Vous, yo citoyen relèvez nos émissions. Pour le dire que, y a 20 policiers qui mourir. morts, une justice a dit, non, Il ne pas faire ça, va pas faire ça, par ne peut pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, ne pas Bon, même si on grène policier policiers de, de mourir. L'histoire il pour la bataille pour lui dire non, ce n'est pas 20, c'est 12 policiers. On ministre de la Justice, mesdames, messieurs. On ne va pas mettre pas hein, ces douze 12 policiers qui mourir. Est-ce qu'elle est qu devine avec documents? Est-ce qu'elle devine avec chiffres? Est-ce qu'elle devine avec la top dans les pour l'ouvrir pour le montrer, pour le montrer de nos policiers qui mourir? On ministre de la Justice, capvo, et mouté. Quand ça a sorti pour vous la vine dans la tête de justice dans le pays non, corrompu là, net pour le craser dossier. C'est ça, ouais. être dans le ministère de la Culture. Tant que c'est vous le retrouve Tant que vous le retenez dans le ministère de la Justice. Il va y avoir un temps pour la culture. tellement de travail pour faire dans le ministère de la Justice, que vous pouvez zéro corrompu.